Bonjour Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous euh, la façon dont j'ai arrangé un morceau un morceau que j'ai sorti en duo avec une chanteuse, Sarah Kennedy c'est un morceau, euh, c'est Skylark, un standard de jazz et il est sorti il n'y a pas longtemps sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming je vous suggère vraiment d'aller l'écouter euh, je suis vraiment satisfait de la qualité d'enregistrement de et aussi de l'arrangement et des choses que je fais, de l'intro, tout ça et euh, donc allez l'écouter et c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait la façon dont j'ai construit ce morceau, dont j'ai construit l'arrangement plutôt, et euh, quel a été mon cheminement dans le, la façon dont je l'ai arrangé et puis je vais vous montrer des choses sur la guitare aussi, des choses qu'on retrouve dans ce morceau-là, et puis vous allez pouvoir euh, repiquer mes idées. Alors Skylark c'est une balade de jazz qui est vraiment belle, qui est assez connue, c'est pas la plus connue mais elle est vraiment belle. Et puis Sarah m'a proposé ce morceau-là. Moi je l'aime beaucoup. Donc euh, je voulu faire un arrangement pour duo, guitare, voix. Euh, donc en général, c'est des morceaux qui ne font pas 5 ou 6 minutes, c'est des morceaux de 3-4 minutes qu'on vise dans ce genre de formation. Euh, puisque c'est un peu compliqué, on ne peut pas forcément faire trop de solo, on peut pas trop... Donc, Sarah elle ne va pas faire trois grilles de scat, surtout pas sur une balade, donc on cherche à faire des variations, un peu comme ce qu'on trouve dans la musique classique, on prend un thème, on le modifie, on fait une petite interlude, ce genre de choses. Il y a deux choses dont j'aimerais parler, euh, la première c'est l'intro, donc Skylark c'est un morceau que nous, c'est un morceau majeur, que nous on a pris en La bémol majeur. Skylar etc, c'est ça la, la mélodie donc La bémol majeur, je voulais faire une intro mais je voulais pas faire une intro dans la tonalité du morceau donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une intro dans une autre tonalité pour avoir un effet de surprise au moment où on commence le morceau comment j'ai fait ça donc l'idée c'est assez simple j'ai euh, euh, pris les dernières mesures du A qui font euh, euh... Voilà. c'est les, derni... les 8 me... dernières mesures du A je pense et j'ai essayé de les faire dans une tonalité euh, qui, euh, qui sonne bien et cette tonalité là en fait j'ai pas cherché à la calculer par rapport à la tonalité de... de base et me dire ah je vais prendre une tierce majeure au dessus ou une quinte diminuée plus grave ça sonne ce que j'ai voulu faire absolument et c'est ça, ça qui fait qu'en général les modulations s'enchaînent bien c'est que la mélodie de fin de mon intro s'enchaîne bien avec euh, le début du morceau. Et donc qu'on ait une sensation à la fois de surprise, mais pas qu'on se dise Oh, c'est quoi cette tonalité bizarre qui arrive Que ce soit une surprise agréable, on va dire. Voilà. Donc c'est surtout ça que j'ai visé et j'ai cherché quelle était cette tonalité. Euh, donc, c'est ça, ça, ça fait ça à la fin. Je me suis dit, donc j'ai trouvé, j'ai testé plein de choses et je me suis dit qu'en Si majeur, ça sonnait assez bien, parce que je finis sur cette note sur le degré 1 en Si majeur et après je peux faire une transition et après je peux faire Skylark, donc de Si majeur à La bémol majeur, c'est quoi, c'est une tierce mineure plus grave, mais c'est pas important ça, ce qui est important c'est que tu suis arrivé je me suis dit cet enchaînement il sonne bien. Et après j'ai essayé d'étoffer avec des accords. Donc ce que j'ai fait pour la transition, j'ai fait ça. J'ai fait une résolution de mon intro sur le Si majeur. Après j'ai fait. Là j'ai fait un. Ça c'est un Si7. J'ai fait un Si7. Si, si bémol7 Mi7. Sauf que j'avais cette note dans les aigus, ça fait une dissonance que j'aime bien. Ça c'est un espèce de Si bémol7 enrichi, Mi bémol7 enrichi. Avec une neuvième et une quinte augmentée. Skylark, etc. Et donc je vais vous jouer lentement cette intro que je fais dans la version que vous allez pouvoir écouter sur les plateformes que vous, votre plateforme de streaming préférée. Comme ça, vous allez pouvoir repiquer un peu mes idées. Donc là il y a un peu des réharmonisations, j'aime ai, beaucoup les approches, les mouvements chromatiques d'un accord à l'autre, plutôt que de faire euh... Je préfère ajouter des petits chromatismes du contrepoint on va dire, ou des mouvements, donc comme ça en fait J'ai un chromatisme dans les basses adoucit les enchaînements d'accords, j'aime beaucoup, ça fait, ça fait penser un peu à… on retrouve ça dans Bach un peu avec tous les retards, Jean-Sébastien Bach, dans tous les retards qu'il y a d'un accord à l'autre et ça, ça crée des dissonances de passage qui sont pas forcément faciles à analyser mais c'est pas trop l'idée, l'idée c'est juste de créer quelque chose de, de linéaire, de horizontal, d'une transition en fait d'un accord vers l'autre et on rajoute un peu des chromatismes et ça c'est quelque chose que j'aime énormément, que je, je mets souvent dans mes arrangements. Et donc, ce qui marche aussi très bien avec cette intro, c'est qu'il y a un bout du thème. Donc en fait, quelqu'un qui connaît le thème et qui entend... Bah, il reconnaît Skylark, il se dit, ah tiens, ça va être Skylark, Skylark, hop, il hop, y a, un, y a le, la modulation, et puis on commence le morceau, il y a un effet de surprise, et puis là, on... et puis voilà. Donc, ce qu'on euh, qu a fait, c'est qu'on a fait ça, on avait le morceau, on avait la structure, on avait la fin, tout ça, et un peu avant d'enregistrer, de, un peu avant la session d'enregistrement, de, dont je parle d'ailleurs dans une vidéo euh, qui est sortie ou qui va sortir, si je vous donne des conseils, euh, je commente un peu cette session d'enregistrement et puis je vous donne des conseils sur comment bien faire une session d'enregistrement. Euh, je me suis dit qu'il manquait quelque chose et que j'avais envie de faire une petite interlude entre les deux, ce euh, n'est pas des refrains, mais bon, qu'on répétait à la fin. Euh, et j'avais envie de refaire un ba à la fin en fait, et de faire une interlude entre le dernier a et le ba. Et j'avais une idée en tête d'un truc qui descendait chromatiquement, qui un truc un peu, je sais pas moi, comme ça, qui à la fois sonnait un peu jazz, qui descendait un peu comme un, un... vous savez cet effet de, c'est pas le bâton de pluie, mais un truc qui fait comme ça et en même temps avec une approche un peu musique classique en fait, j'avais envie qu'on sente pas bac mais quelque chose comme ça dans cette descente là, à la fois jazz, à la fois musique classique donc c'était pas forcément évident mais, mais j'ai vraiment, euh, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de goût à faire c'est pas évident à faire, ça a pris du temps, mais je suis assez satisfait du résultat et j'aimerais vous montrer ce que j'ai obtenu, donc il fallait ce truc, cette descente là de transition, il fallait la lancer à la fin du A du morceau, donc il fallait que je m'adapte à la mélodie, de la fin du A, et ça fait ça et là ça repartait, et c'est à ce moment là qu'il fallait que je fasse ma descente là. donc c'est ça que j'ai fait et je vous la montre tout lentement et donc ça quand je l'ai fait, je me suis assuré que la mélodie qui allait être chantée était exactement celle qui était prévue et qu'elle fluctue pas rythmiquement pour que chaque note aille bien avec cette mélodie, et que chaque accord que je joue sonne bien avec cette mélodie, donc là je l'ai fait lentement, vous pourrez l'entendre, et donc toute cette mélodie ça sonne bien, pas consonant, sauf à la fin là il y a une dissonance qui est voulue en fait, hein, il y a un petit, petit coup de klaxon et après ça repart euh, sur quelque chose de beaucoup moins dissonant sur le, la partie B du morceau donc euh, passez -le, repassez le au ralenti si c'est nécessaire ce passage là, allez l'écouter le morceau vous allez l'entendre donc la voix plus ce passage là qui sonne normalement au tempo ça sonne un peu ça coule tout seul, hein, ça, comment dire, ça sonne pas euh, c'est deux fois plus vite que ce que j'ai joué à peu près donc, et ça sonne vraiment bien, je pense, avec la voix il y a autre chose que j'ai fait pour euh, créer de la variation sur ce morceau-là c'est que euh, je voulais pas avoir trop de A qui se ressemblait et le A c'est une espèce de montée diatonique c'est ça et en fait je me suis dit il faut que je crée quelque chose de différent euh, harmoniquement et donc j'ai réussi à trouver euh, quelque chose de plutôt sympa, je trouve euh, avec une logique de pédale, donc une, un, une note qui reste dans les graves, et je me suis dit que ça marchait vraiment bien avec un Fa. En faisant ça, donc, Skylar, pendant, do do do do, après ça change un petit peu, mais c'est ça l'idée. En plus, c'est facile à jouer, enfin facile, c'est un peu des grands écarts, mais j'ai juste à laisser le pouce et je peux faire, je peux faire ma rythmique, quoi. Et tout de suite, ça apporte une, une atmosphère beaucoup plus mystérieuse, on pourrait dire, ou un peu triste peut-être, parce qu'en plus il y a assez grave. Sonorité, là c'est pas trop dissonant, mais il y a quelque chose d'un peu modal aussi, que j'aime bien et que j'espère vous apprécierez dans l'enregistrement. Voilà, dans cette vidéo, l'idée c'était de partager un peu mon processus créatif, et puis en particulier sur des morceaux. Euh, c'est pas juste des morceaux exercices que je partage, c'est vraiment un morceau que je publie sur internet, euh, sur Spotify, en streaming, c'est des choses que j'ai vraiment travaillées assez finement, c'est des arrangements que j'ai faits. Et je me, dis que ça pourrait, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de partager un peu le processus créatif et puis le résultat final aussi, d'avoir tab des tablatures de ça. Euh, si jamais ça vous a plu, si vous aimeriez en avoir d'autres, des vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Euh, Skylark, c'est le premier morceau qu'on a sorti avec Sarah. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le la chaîne YouTube de Sarah et puis elle a surtout un Instagram, je ne sais pas si elle a trop YouTube, mais elle a l'Instagram, de la suivre sur Spotify, d'aller écouter les autres morceaux qu'elle fait, évidemment, de la soutenir euh, comme vous pouvez. Et euh, si... Euh, on a d'autres morceaux, en fait, qui vont sortir ou qui sont peut-être déjà sortis au moment où je sors cette vidéo. Donc abonnez-vous pour suivre un peu les morceaux, pour suivre un peu nos nouveaux morceaux. Et puis s'il y a des morceaux qui vous plaisent et vous aimeriez avoir des explications sur comment j'ai fait jouer ces morceaux et eh ben n'hésitez pas à me demander me f... je me ferai un plaisir d'expliquer ça en vidéo à bientôt so if you see them anywhere,